Bah moi c'est l'excité. J'ai 26 ans, j'habite à Lille et je suis beatboxeuse. Alors j'ai appris le beatbox en 2011. En fait j'avais un groupe de punk dans lequel je jouais de la basse et euh, je répétais... Euh, dans une MJC, en fait dans cette MJC il y avait un, un stage de beatbox qui était proposé donc j'ai participé et euh, en fait ça m'a plu, j'ai fait les championnats de beatbox, j'ai rencontré plein de gens, des beatboxeurs et tout et en fait j'ai carrément kiffé, ça me correspondait carrément, du coup j'ai un peu lâché euh, tout ce qui est punk rock, euh, tout ce qui est instrument aussi, j'en fais beaucoup moins qu'avant et en fait je me suis mise à faire que du beatbox Euh, la batterie, ça m'a grave aidé, de ouf. En fait, euh, c'était, euh, pour moi, c'était beaucoup plus facile d'apprendre le beatbox, je pense, parce que voilà, je savais déjà ce que c'était qu'un charleston, euh, une caisse claire. Euh, je savais déjà un peu comment construire mes rythmes, vu que je construisais déjà des rythmes sur la batterie. Euh, et aussi pour travailler, ça m'a trop aidé à voilà, me dire qu'il euh, faut travailler au métronome, à être euh, dans le rythme tout ça, sur un tempo et tout. Du coup, ça m'a aidé de ouf. Euh, comment arriver au concours En fait, euh, c'est simple, on envoie une vidéo euh, à Beatbox France quand ils annoncent qu'il euh, y a le championnat qui arrive et on candidate en fait avec une vidéo. Et il y a un panel de jury qui décide qui peut participer euh, ou pas. Et donc euh, voilà, il y a différents critères euh, qui entrent en jeu. Et si on arrive à montrer qu'on est le ou la meilleure en beatbox, on passe euh, en demi-finale, quart de finale, finale. Et si on a gagné tous ces battles, on est champion ou championne de France, d'Europe, du monde. <rire> Et euh, en fait, le battle, c'est le moment où on est vraiment face à un jury de professionnels et on peut savoir ce qu'on joue en fait. Du coup, euh, je me suis sentie légitime à faire du beatbox, vraiment. Euh, et puis euh, à me dire voilà, euh, je peux peut-être essayer d'en faire mon métier j'ai commencé par faire des ateliers puis après des concerts et tout ça et finalement j'avais tellement de propositions que j'ai arrêté mon taf et j'ai fait que du beatbox. Le premier beatboxeur que j'ai vu en vrai qui m'a choqué, impressionné et tout c'était Kim. C'est du coup euh, le beatboxer euh, de Nocif, c'est un, un groupe ancien maintenant, ça n'existe plus. Mais euh, c'est en fait il fait, de, il fait beaucoup de musique électronique avec sa bouche. Et en fait quand je l'ai vu beatboxer la première fois, j'avais jamais vu ça et ça m'a carrément choqué impressionné et tout. Il y a notamment euh, Kayla Molaidi, championne euh, du monde actuellement et elle, euh, elle a vraiment son style à elle. Donc, euh, Enfin, les personnes comme ça, c'est très inspirant parce qu'elle copie sur personne. Elle a développé son style et je pense qu'elle s'en fout un peu des codes et tout. Elle fait ce qu'elle veut et du coup ça, ça déchire. Euh, et sinon, moi j'écoute beaucoup de musique. Donc je pense que c'est plutôt la musique que j'écoute qui m'inspire, qui me donne des idées pour les morceaux et tout ça. Euh, moi, je suis dans plein de projets différents. Dans le théâtre, dans la musique, j'ai des groupes. Le spectacle vraiment de cette année, c'est mon projet solo. J'ai juste ma pédale de loop et je crée des instruments au beatbox avec ma pédale. Et en fait, j'ai écrit des textes et je rappe. En fait, c'est le spectacle que j'essaie de bien faire avancer cette année. Voilà. Franchement, j'ai jamais vraiment réfléchi à demain, en fait, enfin, le futur et tout. Je ne sais pas du coup du tout euh, où je me vois dans 5-10 ans. J'aimerais bien continuer à beatboxer quand même. J'espère que je continuerai. <rire> ça me plaît pour l'instant en tout cas. Euh, J'aimerais je... Je... Bah, bien que mes projets ils continuent, tout ça, et que moi je, je continue d'évoluer aussi, que je stagne jamais, parce que ça c'est ma pire phobie. Euh... <coughs> Développer aussi mon. Côté rappeuse aussi, j'aimerais bien euh, évoluer là-dedans. Et aussi essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de meufs dans le beatbox, ça, ça m'intéresse aussi beaucoup. Et puis euh, de faire des ateliers et tout pour euh, apprendre aux gens, ça, ça, ça me fait kiffer. Ouais, je pense que c'est tout.